amis j'espère que vous allez bien ici olga votre consultante business alors sur ma chaîne youtube je vous partage tout ce qui vous permet de gagner l'argent sur internet je vous donne des informations et des formations sur tout ce qui est économie numérique crypto trading et j'en passe donc n'hésitez surtout pas à vous abonner cliquez sur la cloche de notification pour être les premiers à être notifiés de mes futures vidéos et surtout liker. Et partagez sur ma chaîne, vous trouverez une panne pli de vidéos. Par ailleurs, pour tous ceux-là qui sont dans l'écosystème des crypto-monnaies, vous voulez acheter ou vous voulez vendre vos crypto-monnaies, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur la plateforme oaexchanger.com. Vous vous rassurerez toujours que vous êtes en HTTPS. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de MXC Global, une fois de plus. Comment faire vos transactions dans MXC Global? Alors, si vous avez vos USDT ou alors vous avez une crypto, euh, tout simplement, le principe, il est le même. Vous allez venir, par exemple, ici et acheter ou alors vendre votre crypto-monnaie. Ici, c'est une échange. Donc, vous avez une crypto ou un stablecoin, vous allez l'échanger pour... Une autre tout simplement donc ce qu'on va faire vous avez déjà au préalablement choisi votre paire de crypto monnaie ici dans la barre de recherche sur si mon regard ensuite vous allez venir donc au, à ce niveau ci moi j'ai cette petite crypto aussi que je voudrais vous par euh, des mots vous montrer comment vendre donc si vous n'êtes pas un trader je vous conseille de venir dans marché tout simplement et Ici, vous mettez la quantité de cryptos que vous souhaitez vendre. Le principe est le même quand vous voulez acheter. Quand vous voulez acheter, vous venez toujours dans marché. Et vous mettez la quantité de dollars que vous voulez utiliser pour l'achat. Si c'est la totalité, alors vous jouez avec cette jauge. Si ce n'est pas le cas, vous renseignez simplement le montant ici par exemple. Donc moi, je vais faire la démo en vendant cette crypto. Tout ce que vous avez à faire, je clique sur marché comme vous voyez là. Et je vais cliquer sur la totalité et je vais simplement cliquer sur... Non, je vais cliquer sur la totalité et je vais cliquer sur Vendre. Et ensuite, après quelques minutes, vous voyez là, l'ordre est placé avec succès. Donc, quelques minutes après, qu'est-ce que vous constatez j'ai maintenant 20 US, 23 US était étaient disponibles au lieu de 3 qui étaient là tout à l'heure. C'est instantané et c'est ça qui rend euh, MXC Global assez intéressant. Donc, si tu es nouveau, n'hésite surtout pas à regarder les vidéos sur comment créer un compte sur MXC Global. Je tiens à rappeler ici que MXC Global est la première plateforme euh, en Chine actuellement. En termes de plateforme de trading de crypto-monnaie. N'hésitez surtout pas à créer vos comptes. Je vous trouverai le lien d'inscription en description de la vidéo. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que chacun de nous maintenant saura acheter et vendre sa crypto sur MXC Global. On va se retrouver dans une prochaine vidéo pour vérifier notre compte MXC Global. Ciao, ciao